Et Pierre, ah, Bruno, Bruno c'est parti. Oui, j'étais en train de, de m'entraîner. Donc c'est parti. Oui. Ma voilà, oui. Ça. Alors, donc c'est parti, émission euh, Radar numéro euh, 102, intitulée... Ça, 102. C Quoi, euh, euh, Bruno Tu es fou dans la caméra. Oui, oui, oui, il faut bien là. C'est-à-dire qu'on n'est pas complètement découpé comme sur les directs Facebook qui, qui sont très, euh, comment dire, orwelliens, je trouve, au niveau de la forme. Et donc, euh, ce qui est bien, c'est que les gens, ils assistent à la fin de la préparation. Euh, Marc vient de lancer le direct. Donc, je, donc on, notre émission 102, intitulée... 5, ah, je te vois, Nina. Ah, tu trouves hein? ça Si, Nina, on la voit, ça vient Oui ou... Non, je, je, suis, je suis ici. Je suis ah, je, on te voit, Nina. Bon, on donc, te voit. Donc, euh, Dimanche 3 mai 2020 et elle est sous-titrée ⁇ Guerre biophysique ⁇ Voilà. Alors, euh, avant de commencer, je vais te montrer... Pourquoi on ne voit pas Pierre Pierre, où Pierre. est-ce eh, moi, moi, je suis dans une petite vignette, mais est-ce que tu me vois, Marc Oui, oui. Non, moi, j'ai que oui. le son, Marc, qui pas la caméra. Bon, alors, de, de Nina. Mais alors, donc, vous voyez la petite étiquette là que je montre Oui. Donc, tout oui. le monde en a vu sur ses vêtements, on vous demande de la découper après l'achat. Et qu'est-ce que c'est que cette étiquette Eh bien c'est une antenne euh, imprimée, donc avec un conducteur, et donc c'est une boucle fermée, et euh, dans cette boucle il y a un petit microprocesseur, donc quand il y a une onde radio qui est captée par cette antenne, elle crée une énergie dans la, dans la boucle, et cette énergie alimente le petit microprocesseur, qui dit je suis une fringue, euh, voici le, le, le, le code-barre, mon identifiant. Voilà. Et bien ça, avec la 5G, ce sera invisible et il y en aura partout. Les objets parleront entre eux oh. et donc vous serez entouré de d'indicateurs euh, qui en temps réel pourront dire si vous avez de la température, si vous êtes diabétique. Donc il y aura et tout. ce qui passe Nous ne sommes pas déjà entourés. On est déjà, mais, mais pour le moment, on peut encore dire Pas non. Ça, on peut encore dire non, mais, mais avec la 5G, tu n'auras plus la possibilité de lire non. Alors voici ce que je lis, c'est ce que j'ai pu lire sur la page numerama.com le 13 avril 2020. Les rumeurs dont fait l'objet la 5G, donc vous voyez déjà, on voit, on voit un petit peu l'angle de l'article. Les rumeurs dont fait l'objet la 5G vont-elles faire mettre un mouvement de protestation violent à l'encontre des réseaux de télécommunication Point d'interrogation. Donc déjà, nous sommes qualifiés de gens qui font courir des rumeurs et d'être violents dans la première phrase, dans cette première interrogation. Alors que la future norme de téléphonie mobile se déploie, c'est pas la norme qui se déploie. La norme, elle est déjà décidée. 26 gigahertz. Non, ce sont les installations techniques pour mettre en place cette norme sans l'avis de personne. Donc, je reprends, alors que la future norme de, télé de téléphonie mobile se déploie dans plusieurs pays du monde, comme en Europe, des rapports font état d'actes de vandalisme visant des antennes relais. Le phénomène observé au Royaume-Uni, semble aujourd'hui s'exporter. Donc on voit que les tenants euh, qui nous imposent cette nouvelle technologie sont extrêmement inquiets sur les réactions du grand public et ils oui. essayent d'assimiler la violence qui consisterait par exemple à casser la façade d'une banque euh, avec la violence qui consiste à éborgner des gens ou à les massacrer à coups de matraque, ou elle est tuer avec des grenades. Donc, on voit bien que la, la violence associée au vandalisme, déjà, c'est totalement inacceptable dans un article. Parce qu'effectivement, le vandalisme, quand il s'agit euh, par exemple de vandaliser une usine qui fabriquerait du plombé pour gazer des gens à qui on dirait « prenez la savonnette et allez prendre une douche », eh bien j'appellerai pas ça du vandalisme, mais j'appellerais ça de, de la résistance, j'appellerais ça un, un, un acte salvateur et, et vital, euh, un, un acte de légitime défense. Et donc, par rapport à ces technologies imposées, il euh, y a une, pour moi une notion de légitime défense. Donc la première lettre du mot « rumeur » est à deux lettres, de celle du mot « tumeur ». Par contre, la 5G n'a rien de commun avec la 4G. Elles sont toutes les deux des normes technologiques pour des systèmes de télécommunications hertziennes, normes édictées par l'ITU, l'Union Internationale des Télécommunications, dont le chef est actuellement le technocrate Yulin Zhao, ingénieur et haut fonctionnaire chinois. Donc on voit bien que... L Instance internationale qui établit les normes, euh, elle est tenue actuellement par un haut fonctionnaire chinois. Euh, bien sûr, euh, l'affiche que j'ai faite pour l'émission, euh, que les gens pourront trouver sur notre page Facebook, euh, eh bien, j'ai récupéré le logotype de l'ITU, j'ai juste remplacé les lettres ITU par 5G, voilà, donc cette espèce de, de monde euh, euh, qui, qui va être gouvernée euh, grâce à la technologie de la, de la 5G, eh bien, cette, euh, cette organisation privée internationale, elle est basée en Suisse. Voilà. Et donc, on est, comme dans le cas de l'OMS, euh, comme dans le cas de l'AIEA, on est euh, sous le joug de normes édictées par des gens qui sont élus par personne et qui imposent euh, des technologies euh, dont on sait qu'elles sont nuisibles. Alors, pourquoi on, en, on le sait donc, comme je, comme, comme je pense, ce soir, qu'est-ce qu'on va faire On va tenter de répondre intelligemment à la violente stupidité ambiante entretenue par les criminelles autorités, quelles qu'elles soient, et par leurs nuisibles médias pro propagandistes. Donc, Roger, je te coupe que... deux petites secondes parce qu'on a deux, ré deux réactions en direct. On a Henri euh, Lecoeuvre qui nous oui. dit « Bonsoir à tous, bon début ». Ensuite, on a Franck Payen qui nous dit « Tu devrais te couper les cheveux et arrêter de boire du rouge. <rire> » Et on a Corinne Bocorny qui nous dit « Super oh !» bah, Déjà, ça, ça prouve qu'il y a trois personnes qui, qui nous écoutent. Voilà, et donc, là, on est, on est confinés dans, chez nous, pour celles et ceux qui ont la chance d'en avoir un. Nous sommes nous sommes contraints de constater que l'espace public est désormais espace commercial exclusif et privé. Que nous pouvons encore l'utiliser de manière dérogatoire en tant que consommateur, subordonné aux consignes légales, décrétées par un expert de l'optimisation fiscale, secouré par un transfuge d'une grande entreprise nucléaire nationale. Voilà. Nous sommes mûrs pour l'Union nationale, union spirituellement réductrice et fantasme récurrent de tous les violents nationalismes patriotes et de tous les technocrates internationalistes et prosélytes de toutes les gouvernances autoproclamées. Qui doit-on détecter, exclure, interner, vacciner, éviscérer, exterminer de manière obligatoire pour sauver la mère patronne et ses actionnaires copropriétaires. On veut des noms. On veut des noms. Qui sont ces l'Uberlue qui exigent du chômage, qui exigent la dissolution immédiate du criminel conseil national de l'ordre des médecins Parce qu'il faut bien constater que dans cet ordre, il y a des gens, les gens qui sont soi-disant dans l'opposition. Ils ne les contestent pas. Qui Raoult. où quand il vient euh, s'immiscer euh, politiquement euh, dans un débat sanitaire, lorsqu'il parle de la chloroquine et de la zythroxyne, je l'écoute parce qu'il est dans son domaine de compétences par contre quand il commence à passer de la pommade à Macron pour essayer de préserver le système dont il fait partie, parce que lui-même fait partie de l'ordre des médecins, alors là je, je le construis, donc aujourd'hui on doit réellement euh, on, que nous sommes dans le collimateur. C'est nous qui sommes les hurluberlus. C'est nous qui sommes les violents. C'est nous qui sommes les gens qui en ce merveilleux monde de, de, de, de, prendre, de, de prendre place et de, et de nous apporter tous ces bienfaits. Alors, quel rapport entre la 5G, de radar N plus 1, et j'en tiens notre émission 42 de mars 2018, qui est toujours portée disparue, pour avoir sorti notre émission de guerre biophysique. Eh bien, c'est le petit qui qu a parlé de guerre, ce n'est pas nous. Quant à la biophysique, ce n'est pas une pseudo-science. Elle défriche les interactions quantiques, et nano biologiques, qui échappent au bon sens avaricieux de tous les experts, spectateurs et autres opportunistes collapsologues. Si nous creusons un grand bol de rire avant de passer de confiné à cantonnés, hein, ouais, pour le... avec Pierre Merechkowski en direct dans la Matrice Radar, qui va nous parler de Skype et des réseaux sociaux. Oui, alors euh, on entend la musique là, un petit peu là euh, Non. On entend pas bien. Vous m'entendez là Ça va Oui, ça alors Z, comme Zoom, Messenger et autres Skype. Évidemment, vous avez raison. Je suis entré dans des circonstances parfaitement légales, dans un appartement déserté par ses locataires, à la suite de leur départ précipité pour cause de coronavirus. Le chat avait pissé sur la Freebox. J'ai caressé le chat, le chat a ronronné, et il est vraisemblable qu'il recommencera à pisser sur la Freebox pour pallier à ce crime de solitude. histoire. La Freebox, alimentée en bas débit à la suite de tensions sur le réseau Internet et se rapprochant ainsi du symbole de la décapitation du statut de l'autorité italienne, avoue désormais à notre absence de camarades. Dans le monde entier, enfin, dans le monde équipé de Freebox, des rencontres